On va voir à San Gimiano. Je crois que c'est la plus belle fille du ciel C'est une aventure pour se rendre ici. Mais là, on y est. On est à San Gimignano, dans le village où est-ce qu'il y a supposément la meilleure gelato au monde. Je manger le nez, moi. Mmh. Très lé. Et Nico. Pourquoi es -tu les gens en faisant ça? Comme ça, Marie-Rose. C'est ardu un peu. Oui. Alors, regardez-moi. Vous faire regardez. de nouveau plan. C'est celle-là. World Champion. Le chef a inventé ses propres crèmes glacées. C'est un champion du monde ici, à San Jimmy. Ça On Min... va dîner au restaurant! On va dire... San Gimignano! San Gimignano! OK! Comme tu dis 3, trop autour, là tu rentres trois élastiques pour qu'ils soient bien Regarde ça. Moi, c'est celui-là Le petit magasin dans lequel on vient d'entrer était vraiment chouette, il y avait une horloge de Leonardo. C'était avec des poids qui tiraient puis il y avait une espèce de petite ficelle qui tournait, qui détournait. Quelle la changer puis ça faisait avancer d'une coche. Moi, ce que j'aimerais pour le pour le souvenir de c'est une des épées en fer. En fer. En métal. Ouais. Long comme ça. T'as vu les haches en bas, toi? Je pense que ça rentre pas dans mon sac à dos, mais peut-être dans ma valise. Pour hacher mon pain. Les billets de 100 ouais, euros là-dedans. Bon. Ici, on est à la supposée meilleure Terre du monde. Espérons que c'est vrai. Chocolate and Nutella. Nicolas, on va partager avec lui. Hein? Je te dis que ça chombe pas dans ce place-là. Oui. <rire> On s'en va attraper les pigeons. Il y en a un, on les court, attrape et on le chasse. On arrive, on lui fait peur. Puis là, là, il peur. Il s'envole. Là. Il est là, il est Il là, il là. Il Aujourd'hui, la chasse aux pigeons et les chiens. Je pense que ça c'est un cochon. Les petits champs, vous voyez. Là. Ce sont des oliviers. La famille a eu un cours de cuisine ici même avec nos autres. Hey! Chef Rita! Chef Rita! Et ce chef Francesco! Francesco, aussi. Michel a fait toutes les pâtes. Avec, avec amour! Mieux. Et André, mieux que ce André aussi, mais Michel elle m'a promis des pâtes faites à la main. Puis elle les prenait chaque petite pâte, pis elle les roulait là! Oh là, là. C'est beaucoup de travail! C'est vous qui vont nous les faire cuire juste avant de les manger? Oui! Alors, Et puis je pas, vais les avaler tout cru! Pas. Tout yeah. cru! Tout okay. cru. Okay. qui a fait la crème, c'est ça? Oui, alors elle a commencé par séparer. Les, le blanc et le jaune des oeufs. On a trempé okay, encore les biscuits dans le café. Mais on a une deuxième couche de crème. Voilà! Mm. C'est ah, bon. délectable, délicieux. délectueux. J'ai oublié de m'amener un chapeau de soleil, est mais il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il faut s'asseoir à la maison? 3, 4, 5, 6, yes. Hé, chérie. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Le bon, point ici a été construit en 1300 quelques. C'est le seul pont qui n'a pas été détruit par les Allemands quand ils sont retournés. Le ponte vecchio sur lequel on est, c'est plein de bijoutiers. Il y avait des euh, bouchers avant, mais ils se sont fait envoyer à la jeter leurs affaires dans la rivière. Mais ben là, maintenant, c'est tout des bijoutiers. Incroyable. Ah ben Michel, t'en regardes aussi. Oui! oh wow ça colle ça colle s'il te plaît dépêchez vous les enfants, on s'en va s'il te plaît tu t'occupes de la poussette chérie je m'occupe de la poussette on est dans le restaurant le plus dense qu'on ait jamais allé tout le monde est à table, on est 10 salut, et puis on aura avancé là bas pour tout le monde nous on a laissé notre poussette en intendance au fruitiers du coin parce que ça rentrait pas dans le restaurant On va aller voir, il est encore là, oui il est encore là, ouf! C'est lui, il rangeait son chac Gratis! J'aime ça prendre le bébé <rire> Une banane. Okay. On a déjà passé un peu de temps ici mais là on s'en va directement à la coupole On va aller monter dedans! On s'en va et on va rentrer dans le dom. Ok, ah ouais. fait que là on monte, on n'est pas étouffés par le tout. Sérieux. Mais heureusement qu'on ne croise pas. On peut voir le squelette. Il vit trop. une vitre à un moment donné, est arrivé sur le bord où est-ce qu'on est. Il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas de, de lift là. Ah ouais. Imagine ça ici, il n'y a pas de toit. Oh, puis là il se dit, ok, comment je vais faire pour bâtir un toit? 100 mètres de structure autoportante dans le milieu <rire> Ok, c'est la Il, Il y a Il y a Il okay. c'est vrai Vas-y en amour. Ok, ici, ça monte quasiment comme dans. Ouais, je pense que c'est bien là okay, C'est vraiment inquiet, là, on va dedans oh, okay. une chaise Oh wow. like. ah. Est-ce que tout ça, ça c'est Florence toi, oui. oui, tout ça c'est Florence. Hein. Tu vas voir le vertige. Oh, oh, je veux un adulte en famille. Je vais y aller, moi je vais y aller. Salut, Salut. Tenir. Puis on est rendu à l'étage ici, tantôt on était là. Puis là, regardez les fresques. Oh, C'est gros, incurvé. Impressionnant. Les outils utilisés pour la construction, la restauration et l'entretien du dôme. Oh. Ce sont des originaux et des répliques parfaites. Wow! C'est Ok est de retour. Euh... Tu le reconnais C'est la statue qu'il y a là. Ah oh, oui. Lipoum, Brinaleski, c'est lui l'architecte. Le domi est là, lui. Je le regarde. La traversée de l'Arnaud à pied sec. Là, c'est moi, maman, Donc, on est dans la ville de Tavernelle. Et puis, en fait, je suis assez gêné de circuler dans cette ville-là parce qu'il est arrivé un incident cette semaine vraiment troublant. C'est que j'étais sur une petite rue. Les rues sont vraiment petites ici. Wow! Les rues sont vraiment petites ici. Et puis là, je suis rentré sur une rue en fait qu'on n'a pas le droit d'aller. Puis là, il y avait un gars qui marchait dans la rue. Puis le gars, il, il me coupait, mais là, il faisait pas attention à ce que j'étais là en tout cas. J'ai fini par l'accrocher avec le miroir du charge, j'ai accroché l'épaule. là, il dit Qu'est-ce que c'est ça Puis il y a une madame dans la face qui dit Hé eh, Elle dit des en italien, je comprenais pas. Puis là, je me suis même pas arrêté parce que je savais pas quoi faire. Puis là, j'arrive un peu plus loin. Puis là, j'arrive, je suis bloqué devant un parc. J'étais même pas capable de... de. Oui, c'est ça tout inquiète. j'étais même pas capable de, de continuer. Puis que là, genre le gars il s'en vient à pied tout marchant, je dis oh, je sors de l'auto, puis je commence à m'excuser, me fondre en excuses. Je dis ah je connais pas un mot d'italien. Puis que les gars ils commencent à m'engueuler, ça, ils disent ça, il me tape mon sur l'épaule pis tout ça. Puis, je dis oh, je suis vraiment désolé. Puis là, j'ai circulé, j'étais mal d'avoir accroché le gars, tu sais. Puis... En tout cas, fait que là ça a comme pris de l'ampleur, j'ai commencé à penser que c'était le maire de la ville qui avait mis euh, des pancartes euh, des Wanted un peu partout Et Là je suis gêné de circuler dans cette ville là, je suis sûr que tout le monde me pourchasse Et Là je sais pas si c'est à cause du bébé Il me semble que les gens nous regardent là, un peu, un peu trop